Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera en collaboration avec l'une de mes marques préférées. Et si je peux me permettre, c'est ma marque préférée de produits cosmétiques, soins make-up enfin, ils proposent pas mal de choses et c'est The Body Shop, je sais je vous ai saoulé avec les produits The Body Shop, je vous en parle tout le temps sur mes vidéos euh, routine du soir, routine du matin, etc euh, mais euh, croyez-moi c'est des produits que j'adopte depuis des années je ne cesse de les racheter à chaque fois que c'est fini j'en rachète encore, j'en rachète encore et j'adore les utiliser euh, puisque voilà, c'est une marque qui propose euh, voilà Rapport qualité-prix, c'est le top, donc c'est pas hyper cher, c'est des, des produits qui sont, euh, qui sont à la portée de tout le monde. Euh, deuxièmement, c'est euh, la plupart des produits sont végans La plupart des produits sont végan. Euh, troisièmement, c'est euh, ils ne testent pas sur les animaux, donc c'est vraiment génial. Euh, et puis, euh, les senteurs qu'ils proposent. Les, les trucs révolutionnaires qui sortent, donc suivez-moi dans cette vidéo, on va, même si c'est vraiment pas, euh, moi je trouve que c'est injuste de vous faire un top 5 puisque on peut pas comparer par exemple euh, un gel nettoyant, à hein, une crème ou quoi que ce soit mais voilà, je vais vous résumer euh, mes top 5 actuels, puisqu'il y a d'autres produits encore que j'ai envie de tester ou que j'ai testé, que j'ai bien aimé mais il faut que j'en je, rachète encore pour, euh, pour m'assurer que c'est vraiment ce que je veux mais pour le moment je vais vous parler de des produits que voilà qui me tiennent à coeur comme ça je vous résume tout et ça pourra aussi vous tenter puisque euh, si vous avez un petit budget euh, vous allez sûrement foncer au magasin The Body Shop pour, euh, pour vous procurer les mêmes produits alors pour le numéro 5 j'ai envie de vous introduire une petite nouveauté de chez The Body Shop c'est des, euh, des brumes pour visage en fait c'est pas pour le corps c'est pour le visage et euh, voilà, il y a, euh, ça existe en cinq senteurs différentes. Voilà. Et en fonction du composant, voilà, le, la brume, elle a une fonction particulière. Donc ici, par exemple, c'est euh, mandarine. Et cette brume, c'est make-up friendly, c'est-à-dire euh, quand vous la mettez au-dessus de votre make-up, euh, votre make-up reste intact. Donc vous faites un, un petit cheat comme ça et votre make-up reste intact. Donc celle-là, c'est pour hydrater et donner de l'énergie à votre, votre peau. Euh, la deuxième, c'est rose pour du glow. Donc ça hydrate et ça illumine, ça donne du glow à votre make-up. Vous pouvez utiliser avant ou après le make-up. Euh, celle-là, c'est la Coco Calming. Donc celle-là, c'est pour... Euh, on va dire, c'est pour, euh, pour hydrater et aussi pour, euh, pour les peaux sensibles, je trouve, pour calmer les irritations, etc. Ensuite, vous avez la Strawberry euh, qui hydrate et qui, euh, on, va dire, on va dire, lisse le visage. Et puis ma favorite, comme vous me connaissez, j'adore le, le make-up mat, j'aime pas quand c'est trop glowy. Donc celle-là, c'est ma favorite et c'est la Mint, c'est à base de menthe. Matifying, donc ça matifie, ça hydrate et elle est topissime. Les brumes, euh, voilà, c'est des petites bouteilles de 60ml et elles sentent super bon. Euh, c'est du 100% vegan, euh, c'est pas testé sur des animaux, ça contient pas d'huile minérale. Attention, les huiles minérales, minérales c'est vraiment très très très dangereux, euh, ce que je veux dire par huile minérale, c'est un petit peu comme le pétrole voilà. donc ça contient, et on sait très bien que beaucoup de produits sur le marché contiennent ça, on croit que ça hydrate mais en fin de compte ça contient des huiles minérales donc il faut faire attention, donc ça c'est sans huile minérale, sans paraffine sans pétrole et sans silicone euh, c'est enrichi en aloe vera par exemple, celle-là elle est enrichie en aloe vera et franchement euh, testez-les vous, vous n'avez pas regretté, en tout cas celle-là c'est ma favorite on passe maintenant à la quatrième position en quatrième position, j'ai en fait deux produits à vous introduire, à vous, à vous présenter. C'est pas un seul, mais voilà, c'est la même gamme. C'est la gamme Drops of Youth pour hydrater ma peau. Donc ça, ces deux produits-là, je les utilise tous les matins pour hydrater euh, mon visage et, euh, et aussi le contour des yeux. Et je l'utilise depuis plusieurs mois, si ce n'est pas un an. Euh, et puis vous avez aussi la crème pour les yeux, j'aime bien le fait qu'elle contient cette petite boule ici qui est tout le temps bien fraîche pour rafraîchir le contour des yeux et euh, voilà pour donner un peu plus de peps à votre peau, votre peau elle est hyper douce, j'adore le... Euh, je sais pas, c'est pas comme une crème, ça colle pas, ça lisse c'est comme un gel en fait, ça lisse et puis vous n'avez pas ce, cet effet collant sur, sur votre peau. Et franchement j'adore, je, je ne souffre pas du tout de, de, de peau sèche dans certains endroits comme je le ressentais avant d'utiliser cette gamme là. Et j'en je, m'en passe plus. C'est la gamme comme je vous ai dit Drops of Youth de chez The Body Shop. Donc vous avez le concentré pour le contour des yeux et vous avez la crème que vous pouvez utiliser matin et soir. Mais moi personnellement j'utilise uniquement le matin. En troisième position, et ça c'est des produits, ça c'est un produit dont vous m'avez toujours posé la question, avec quel euh, eyeliner euh, tu fais ton trail liner Je les adore, je m'en passe jamais. Euh, ils sont, voilà, ils ont les, le skinny, ils ont le bold, c'est-à-dire le, le, le format tout fin, le format euh, gros, ça dépend du, de votre trail liner, ce que vous préférez faire. Et il y a dernièrement aussi celui-là que j'utilise, euh, euh, c'est un double liner, il a un côté fin et un côté en étoile. Donc personnellement, je n'utilise pas le côté étoile, mais euh, j'aime beaucoup les trois parce que la pigmentation est là, la qualité est là. Ils sont hyper, hyper pigmentés. Et puis euh, quand vous l'achetez, franchement, euh, moi je mets mon trait liner presque tous les jours, mais c'est... Mais c'est incroyable, ça dure super longtemps. Ça ne sèche pas, ça ne sèche pas, ça finit pas. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis des mois et j'utilise je, je, je, et je réutilise sans cesse. C'est un truc incroyable. Et pour le prix, foncez, foncez, foncez. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc les eyeliners de chez... De Body Shop en feutre fait, comme ça C'est le top du top Vraiment la crème de la crème En deuxième position, je vous ai tellement parlé de ce produit là Vous l'avez tellement vu sur mes vidéos Mais voilà, c'est un produit Coup de cœur, chouchou Un produit qui m'a sauvé la vie Grâce à ce produit, je n'ai pas de boutons C'est vraiment très très rare D'avoir des boutons sur ma peau C'est uniquement quand il y a une cause vraiment hormonale Extrême Une fois tous les tremblements de terre Par contre, côté impureté, je n'en ai pas c'est vraiment... La, ma peau est vraiment super clean et ça sent hyper bon. Donc celui-là, c'est euh, un nettoyant purifiant visage euh, à base de tea tree, c'est-à-dire de l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Euh, format 250 ml. Voilà. Et il sent super bon. Je... Il sent trop trop trop trop bon. Et puis il existe aussi... Euh, vous savez que j'utilise avec le... Le, la lotion ton, tonifiante et aussi euh, de, de l'huile d'arbre à thé de l'huile essentielle d'arbre à thé au cas où il y a un petit bouton donc vous, vous désinfectez avec mais moi franchement, même la lotion, la lotion je trouve qu'elle est un petit peu asséchante elle, elle, elle fait sécher un petit peu la peau mais euh, voilà ça je ne peux pas m'en passer ça c'est vraiment le must have là où j'y vais, je prends avec moi je voyage, je prends avec moi euh, peu importe, je ne m'imagine pas laver le visage avec un autre produit. Voilà, ça c'est vraiment le top du top. Et je vous le conseille vivement si vous avez une peau mixte à grasse. Et puis finalement, en première position, j'ai envie de vous parler de ce truc, ce machin, ces petits pots-là que j'ai vraiment envie de dévorer. J'ai même l'impression que j'ai envie de prendre une cuillère et de les manger. C'est des yaourts corporels, oui c'est pas des beurres corporels, c'est pas des crèmes pour le corps, c'est pas des lotions pour le corps, mais c'est des yaourts corporels. C'est nouveau, c'est vraiment une, un truc très très nouveau, vous voyez. Ils ont une texture un peu gel, euh, ça bouge un petit peu. Ils existent en 6 senteurs. Alors, euh, vous avez le coconut, le noix de coco, ensuite moringa. Il y a aussi euh, British Rose, la rose d'Angleterre, vous avez la strawberry fraise, euh, mangue, et vous avez aussi les diamantes. Pour être franche, les filles, donc ça contient euh, ça contient 198 grammes, à peu près 200 grammes, euh, pour le prix 10 euros, je trouve ça hyper raisonnable. C'est 100% vegan. 100% végan et ce n'est pas testé sur des animaux donc ça c'est vraiment génial il y a 26 ans ils avaient sorti, The Body Shop avait sorti le beurre corporel c'est un truc incroyable on l'utilise jusqu'à ce jour mais moi depuis que j'ai découvert ça fini les beurres corporels surtout quand on n'a pas le temps pour sécher sa peau après la douche voilà on va faire vite donc ça pénètre même sur une peau humide et ça pénètre tellement vite que vous pouvez tout de suite enfiler votre pantalon, vos, vos vêtements voilà, c'est juste un truc incroyable. Euh, ma senteur préférée, moi je dirais que c'est plutôt euh, celle-là, Moringa, la fleur de, de, de Moringa. C'est une odeur envoûtante, euh, mais si vous êtes plutôt... Euh, vous aimez bien les odeurs bien sucrées, fraîches pour, euh, pour l'été, pour, pour le printemps, des choses qui vous rappellent le soleil, etc. Optez plutôt pour Mangue, euh, elles sont aussi super bon. Euh, pour être honnête, j'arrive pas à trancher vraiment et à trouver ma senteur préférée, mais je, si je cherche quelque chose qui me ressemble beaucoup plus, je dirais que c'est Moringa. Et bon, après application, c'est clair, il n'y a pas ce... Euh, ce fini collant, non, c'est vraiment lisse, ça pénètre immédiatement sur la peau en quelques secondes. Pour moi, c'est le top du top. Je crois que je m'en passerai plus. Et puis, l'essentiel aussi, c'est que c'est sans huile minérale, sans paraffine, sans cible. Et c'est bien adapté aux peaux sensibles. Donc, euh, voilà, c'était les petites nouveautés que je vous ai fait découvrir. Mon top 5 des produits de Body Shop. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits... Que vous avez déjà testé de la marque de Body Shop et que vous avez adoré, euh, il y aura d'autres produits forcément parce que j'ai en tête euh, de tester euh, du make-up euh, parce que je sais qu'il y a des petites nouveautés make-up, je crois que je vais les tester prochainement, peut-être dans un tuto, je vais vous, le, vous les montrer et pourquoi pas aussi euh, les masques de chez The Body Shop qui me tentent énormément. Je les ai testés en échantillon mais je crois que cette fois-ci je vais prendre les gros pots pour vous en dire plus. Donc euh, si vous souhaitez voir ça ou si vous souhaitez voir un top 5 d'une autre marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao